Alors, la question est, comment peut-on réparer ça, une torsade faite dans le mauvais sens, sans avoir à tout défaire Parce qu'il faut imaginer qu'il y en a encore d'autres sur les côtés, et puis peut-être même que ça va encore plus haut que ça, que l'erreur, on l'a détectée plus tard. Et la réponse est oui. Alors maintenant, comment on fait Alors on va tricoter, on va, on va défaire la colonne, en fait, donc jusqu'ici. On va donc tricoter jusqu'à euh, jusqu'à arriver au dessus ou juste avant cette colonne en question. Donc je fais. Alors je répondais aussi qu'il faut un peu de matériel, de la patience et de la minutie. Alors voilà, donc je suis arrivé là, donc je fais glisser. En aiguille donc il va être indisponible hein, pour la réparation c'est pour ça qu'il faut du matériel supplémentaire alors moi je conseille soit une aiguille circulaire soit la double de, une aiguille double pointe une deuxième même donc une, une aiguille double pointe pour alors non on, va, on a dit qu'on faisait descendre 1 2 3 4 voilà j'espère que ça va pas trop me gêner et on va défaire donc jusque là, jusqu'en dessous, l'endroit où ça a été mal croisé. Alors on le repère parce que là, la, il la, y a une maille qui est un peu distendue ici, c'est l'endroit où ça a été croisé. Donc on défait précautionneusement. Ok, on y arrive. Donc là on va doucement... Je mets mon pouce ici en dessous pour euh, éviter que ça descende, hein. toujours ce principe de pincer. On rattrape les mailles, alors on essaie de bien les orienter mais sinon c'est pas très grave, l'essentiel est de les rattraper. Voilà donc c'est fait, donc celle-ci, j'espère je qu'elle ne m'embêtera pas. Donc on se retrouve là avec euh, des fils, autant de fils en travers autant de fils que de rang qu'on a défait, donc on va devoir les refaire en croisant comme il faut cette fois. Le but du jeu elle va être aussi de ne pas se tromper quand on va remonter, c'est à dire de bien prendre les fils les uns après les autres. Donc ici je dois croiser avec ce fil là. Ok, ça devrait être bon. Donc une deuxième, euh, ma deuxième aiguille, je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est bon, je l'ai retrouvé. Alors c'est là que c'est intéressant de savoir tricoter avec euh, le fil sur le, sur le doigt gauche. Donc la torsade, donc elle doit pencher à droite. C'est euh, ce brin-là, ces deux, deux mailles-là qui viennent devant. Alors vous prenez la méthode que vous voulez. Avec ou sans auxiliaire, comme ça. Ok. Donc c'est croisé cette fois dans le bon sens. Je prends le fil, le prochain fil, sans mélanger avec les autres. Faire bien attention, hein. quand je dis qu'il faut de la patience et de la minutie, c'est vraiment pas de la blague. Hein. Et. On y va ça fait du bruit 2 3 et 4 voilà alors quand je dis que c'est intéressant d'avoir une double pointe c'est que là du coup on n'est pas obligé de retourner pour faire le rang retour on fait simplement glisser Comme ça et on continue, fil du dessus, celui-là. Voilà, on va refaire la colonne. Alors là, je tricote normalement, donc je suis en train de faire le retour, ce qui était le retour. Et je vais continuer comme ça jusqu'en haut, en faisant éventuellement les torsades supplémentaires quand il y a plusieurs, plusieurs étages comme ça hein, de, de, de torsades à refaire. Avec aiguille circulaire, le principe est exactement le même. Hein, donc euh, l'aiguille circulaire, hein, voilà. On fait glisser de façon à amener l'autre bout. Et je continue, récupération du fil suivant, et ça se passe exactement de la même façon. Et je tire. j'arrive au bout je vais finir tranquillement alors maintenant que la colonne est réparée et remontée ben on va reprendre normalement Donc je vais replacer ces mailles là sur l'aiguille de gauche aiguille circulaire ou ma double pointe ne sert plus à rien, je remets en position et je continue normalement, alors on peut vérifier évidemment, hein, il va y avoir des irrégularités, on va corriger, c'est pas un problème, mais je finis d'abord le rang, Quatre dernières. Alors, pour corriger, il n'y a pas de recette toute simple, toute faite, je veux dire. Il faut regarder, alors, en tirant comme ça, on a un petit peu de chance que le, les fils glissent les uns sur les autres, mais ça peut ne pas suffire. Donc, euh, bah, on prend une aiguille, un crochet, enfin, quelque chose, et on va tirer sur euh, sur les brins. Donc ici, c'est distendu. C'est normal, il y avait l'aiguille qui tirait vers le bas tout à l'heure, donc euh, voilà, encore un petit jeu de patience, on tire. Voilà, on fait un peu euh, comme on peut, et puis il faut se dire aussi qu'avec le temps, euh, c'est un vêtement, il va être porté. Bon, ça va. Alors à vous de voir après, hein, ce sera peut-être pas forcément parfait, mais ça peut économiser quand même pas mal de temps. Euh, ça peut valoir euh, le coup d'avoir une petite irrégularité pour éviter euh, de t'avoir à tout refaire. Moi je trouve que là c'est quand même acceptable. Là on a le nez dessus parce qu'on vient de le faire, on sait qu'il y a une erreur, mais plus tard, à mon avis, je ne suis pas sûre qu'on puisse voir quoi que ce soit.